Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 21 mars 2020. Écoutez, euh, je vais quand même vous essayer de vous compter euh, quelque chose qui se passe dans ma vie actuellement. C'est aussi pire que le COVID-19. Euh, c'est une maladie, mais parmi nos administrateurs ici au Québec, euh, parmi nos gouvernants. Et cette maladie-là, c'est la maladie du mensonge, de l'hypocrisie et de la tromperie. Moi, je suis retraité depuis 2016. Euh, J'ai commencé à recevoir mes prestations de retraite en 2018. J'ai un chèque actuellement euh, que je n'ai jamais encaissé parce que le gouvernement euh, m'a volé et euh, je ne peux pas encaisser le chèque tant que ce ce crime-là n'aura pas été solutionné. Je vais quand même vous montrer le chèque, parce que je pense que c'est important que, que vous puissiez en prendre connaissance. Pour moi, c'est quand même très important. Donc, le chèque, c'est celui-ci. Voyez-vous? On peut l'approcher encore un peu. Vous allez voir le montage, je pense un petit peu, le montant, le montant... Donc euh... Il est -il à l'envers? Un petit peu, Voilà. C'est quand même un chèque du gouvernement du Canada. Il est de 8 180$ 000 et 71$. Il date du 30 juillet 2018. Il porte le numéro 2171-99-81-53-97. Ce chèque-là, je ne peux pas l'encaisser actuellement. Pour la raison que la Commission de la construction du Québec me doit... Euh, Puis ça, c'est avec des intérêts qui traînent depuis un bout de temps. Là, elle me doit, la Commission de la construction du Québec, 13, euh, 31 177 J'essaie de récupérer cet argent-là. Et à regarder comment la loi, elle est vraiment spéciale, là, parce que c'est la loi qui me bloque partout. Et les avocats, on ne peut pas arriver et condamner un avocat en lui disant qu'il m'a volé parce qu'il décide de ne pas me payer cette prestation de retraite-là qui vient de la CCQ. Savez-vous pour quelle raison? Parce qu'en 2004, j'ai fait reconnaître la distinction entre la nature humaine d'un humain et la personnalité juridique de l'autre type d'humain, qui est un humain juridique, qui est inanimé, mais qui porte un prénom avec un surnom, c'est-à-dire avec un nom de famille, et le prénom est immatriculé du numéro d'assurance sociale. Ce n'est pas le nom de famille qui est immatriculé du numéro d'assurance sociale, parce qu'un nom de famille, ça représente plusieurs milliers de personnes sous le même nom de famille. C'est seulement le prénom et l'adresse civique de ce prénom-là, prénom qui identifie votre personnalité juridique, euh, qui se trouve à être un prénom usuel. Ce n'est pas un prénom courant. C'est un prénom usuel. Moi, j'ai un prénom courant qui s'appelle Jacques-Antoine, normandin, de la famille normandin. Parce que normandin, ça date de la loi 6 du d'or de l'an 2 du 23 août 1794. Et à partir de là, celui qui ne voulait pas prendre un nom de famille pour son, avec son prénom, jumelé à son prénom, il était emprisonné puis il perdait ses droits civils. Mais là, on est rendu dans un pays civilisé, dans un temps civilisé, un temps de civilisation, où ces choses-là, l'esclavage et tout ça, c'est supposé d'être euh, réglé. Mais ça n'a jamais été réglé. Donc, le fameux 31 177 que la Commission de la construction du Québec doit à ma personnalité juridique, Jacques Normandin, avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525, critère de reconnaissance RI, bien, la CCQ ne veut pas le payer. Pour quelle raison? Parce que j'ai gagné contre la Commission de la construction du Québec en 2005 devant l'honorable juge Gilles Pigeon. Et euh, j'ai gagné dans le dossier 500-61-199-152-050. Et euh, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin qui était poursuivi. Et dans le jugement du juge Godbout, dans le jugement 22 028 373 041 le juge Godbout a fait mettre le nom Jacques avec des traits d'union Jacques, trait d'union Joseph, trait d'union Pierre, trait d'union Antoine-Normandin. Alors que dans le certificat de naissance, il n'y a pas de trait d'union, il n'y a pas de virgule, il n'y a absolument rien. Donc, ces quatre prénoms, ma mère a eu, quand elle a eu jacques joseph et Antoine Normandin avec des traits d'union, mais le gouvernement il a enlevé tous les traits d'union euh, euh, et les virgules. Vous regardez votre certificat de naissance, il n'y a pas de trait d'union, et pas de virgule. Donc, c'est comme si elle avait eu des quadruplets. Qui fassent la preuve qu'elle a eu des quadruplets, puis chaque quadruplet sont supposés d'avoir un numéro d'assurance sociale. Pensez-vous qu'une femme qui a des jumeaux, qui a deux enfants à la fois, pensez-vous que parce qu'elle a des jumeaux qui ont le même numéro d'assurance sociale chacun? Pas du tout. Pas du tout. Donc là, le fameux 31 177 euh, j'ai découvert pour quelles raison qu'ils ne veulent pas me le payer. La Commission de la construction du Québec ne veut pas le payer à cause que j'ai gagné, j'ai été exempté d'impôts, j'ai été exempté de la loi R20 de l'industrie de la construction, par le juge Gilles Pigeon, sans que la Commission de la construction du Québec aille en appel de cette décision-là, en 2005. Et quand j'ai gagné, bien, Isabelle Charlebois, qui représentait la Commission de la construction du Québec, euh, euh, a plaidé pour la Commission de la construction du Québec, contre Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, Normandin, et contre mon associé, Joseph Armand, Jean-Guy Ouellet. C'était mon partenaire. On n'a pas, euh, pas été poursuivi sur le nom de Jacques Normandin et son numéro d'assurance sociale et sur le nom de Jean-Guy Ouellette sur son numéro d'assurance sociale parce que c'est inanimé. Donc, quand ils ont fait la procédure puis qu'il y a eu une poursuite initiée par la Commission de la construction du Québec, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui était poursuivi et Joseph-Armand Jean-Guy Ouellette. On était ensemble devant la cour devant l'honorable juge Gilles Pigeon. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs lettres du gouvernement adressées à jacques joseph pierre antoine Normandin avec des traits d'union. Et avec des traits d'union, automatiquement, ça devient mon nom de bataille, même s'ils l'ont altéré en rajoutant un nom de famille par la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794, ça ne dérange absolument rien, parce qu'au moins, c'est une personne, c'est-à-dire c'est une nature humaine qui est là, qui c'est le baptisé Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, avec des traits d'union. J'ai demandé, moi, quand ma mère est décédée, il y a deux ans, là, ça va faire quand même le 18 avril, ça va faire deux ans qu'elle est décédée cette année, et euh, quand j'ai demandé au directeur de l'État civil de m'expédier son certificat de décès, euh, j'ai rempli le document, mais je n'ai pas mis de virgule, alors que c'était écrit qu'il fallait que je mette des virgules entre chaque prénom. Et moi, j'ai refusé parce que j'ai... L'extrait de baptême de ma mère, qui est Marie-Thérèse Françoise Lagacé. Donc, automatiquement, en mettant des traits union, sur son certificat de naissance, Lagacé n'est pas baptisé. C'est seulement Marie-Thérèse Françoise qui est baptisée. Elle est la fille de Alphège Lagacé et de Bertha Souli. Donc, ma mère, ma grand-mère, elle vient d'Espagne. Et Mon grand-père, ben, euh, c'est un, un Québécois, il vient de la France, hein. Donc, euh, ce qui arrive, c'est que dans cette situation-là, la Commission de la construction du Québec sait, elle sait, les avocats, les juges le savent, les notaires aussi, ils savent qu'une nature humaine n'est pas titulaire de droits, c'est-à-dire qu'il n'est pas jouisseur de la joie, des lois civiles. Il ne peut pas jouir des droits civils de tous les droits qui peuvent exister, et des droits, il y en a à peu près 25 ou 30 en droit différents types de droits. Il ne peut pas jouir d'aucun de ces droits-là, mais aussi, il n'est pas assujetti à l'obligation de débiter un compte bancaire et de payer des impôts. Non. La seule chose qu'il y a, c'est que quand la nature humaine se promène, elle représente automatiquement, sans le savoir, la personnalité juridique, qui est votre prénom usuel, qui n'est pas un prénom qui n'est pas, un, qui pas un, prénom, euh, un prénom courant, mais un prénom usuel. Parce que moi, mon prénom courant, c'est Jacques-Antoine, de la famille Normandin, puis Jacques-Antoine n'a pas de numéro d'assurance sociale. Puis comme euh, je l'ai dit euh, dans le dossier euh, concernant Guy Fontaine, euh, l'avocat ad hoc de l'agence devenue du Canada, c'est-à-dire du receveur général du Canada, euh, je vous ai donné les numéros de dossier euh, hier, c'est euh, numéro de dossier euh, 500... Euh, tiret, euh, attendez un petit peu, c'est 455-73-000-368-145 et 455-73-000-367-147. Et, 455 et c'est dossiers là là ça m'a conduit en prison euh, le 12 décembre 2014... Euh, et euh, parce que Guy Fontaine le disait lui-même, antoine Normandin, jean Georges-Joseph-Antoine-Pierre, euh, Normandin de l'âge, Lagacé-Souli, c'est tout pareil. Voyez-vous comment ils sont ces gens-là? Et pourtant, Guy Fontaine, on s'est donné la main, j'ai dit, donne-moi la main. Puis j'insistais, il m'a donné la main. J'ai dit, tu fais tes jobs, je fais la mienne. Mon avocat, Michel Lebrun, ne pouvait pas rien faire. Il était au courant sans doute de ces choses-là. Il est professeur de droit. Donc vous ne me direz pas qu'il n'est pas au courant de ça. Mais il n'a pas le droit de le dire, sinon il est radié du barreau. C'est la même chose pour Guy Fontaine, mais Guy Fontaine faisait de l'argent, puis justement, il veut gagner du galon éventuellement, puis devenir juge, sans doute dans sa vie. Et euh, il a travaillé euh, comme avocat à Doc. Mais j'avais oublié, en 2014, que j'avais gagné devant l'honorable juge Gilles Pigeon en 2005. C'est pour ça qu'ils m'ont mis en prison. Je n'ai pas fait beaucoup de temps, mais ça ne fait rien. Celui qu'ils ont mis en prison, c'est le verbe qui est fait en chair et en âme. C'est le baptisé jacques joseph antoine pierre sans nom de famille. C'est ça qui est sur l'extrait le, sur de baptême. C'est jean joseph antoine pierre fils de, de Joseph-Gilles-Victor-Ernest-Normandin euh, et de Marie-Thérèse-Françoise-Lagacé. Donc, ils ont rajouté des noms de famille, mais c'est quand même les noms de baptême. Mais, quand vous regardez aujourd'hui dans votre certificat de, euh, de naissance du directeur l'État civil, c'est le nom courant de vos parents qui paraît. Donc, c'est un prénom usuel de votre mère, c'est un prénom usuel de votre père, avec leur nom de famille respectif. C'est des choses, c'est des objets. En vertu des articles 374, 383, 384 du Code civil du Bas-Canada, c'est des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, et ça se répète dans les articles 899, 905 à 907 du Code civil du Québec de 1991, qui n'a plus d'origine, qui n'a plus de common law depuis 1980. Donc, je ne peux pas faire appliquer mon assermentation ici. Je ne peux pas faire appliquer mon assermentation. Puis vous voyez le sceau sous du sous-ministre de la Justice du Canada, Peter F. Pentley, qui a signé mon assermentation. Euh, et à, à cette époque-là, j'étais assermenté, me suis assermenté, j'ai signé, il a mis son sceau. et c'est Élisabeth II qui est encore, en 2013, la souveraine, alors que, euh, vous allez regarder, euh, euh, euh, Brian Mulroney en 1985, dans, dans le chapitre de loi P1, article 2, qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou euh, d'interrompre le fonctionnement ou euh, la dissolution du Parlement, lequel continue à fonctionner, le Parlement du Canada, comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. C'était tellement important qu'ils sont obligés de laisser ça même s'il n'y a plus d'activité, même s'il n'y a plus de verbe au monarque. Quand on dit verbe, et le verbe s'est fait cher, et il a habité parmi nous, et le verbe s'est construit, d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, comme on appelait dans la petite école. Et euh, souvenez-vous qu'on dit que il est plus, euh, le corps est composé d'un corps matériel, et il est plus important de prendre soin de notre âme que de notre corps, parce que notre corps est mortel et que notre, et que notre âme, ben, notre éternité dépend de notre âme, elle ne dépend pas de notre corps, vous comprenez par contre, dans le crois Croisant-Dieu, c'est certain qu'il va y avoir la résurrection de la chair. Et ceux qui connaissent le Jean Croisant-Dieu, ben, euh, c'est écrit que la chair éventuellement va ressusciter. Euh, je reviendrai là-dessus une autre fois. Mais là, écoutez une chose. Je vous demande, tous les gens de l'industrie de la construction, d'être prudents. Il y a 100 millions de dollars qui traînent dans les coffres de la Commission de la construction du Québec. Des argent qui ne sont pas réclamés. Puis il y a des gens comme moi qui luttent actuellement pour essayer d'avoir leur argent de la Commission de la construction du Québec et Michel Pissinotte qui est le bâtonnier du barreau de Montréal qui est à la tête du cabinet d'avocats Blacker et Corriveau et associé c'est lui qui a mon dossier puis c'est lui qui me bloque depuis, 1900, euh, depuis 2016 je n'ai pas le droit de recevoir la prestation et, et il va la garder il ne voudra pas me la payer j'ai demandé à, mon, à ma députée ici Isabelle Charlebois okay? députée de la CAC. Je lui ai demandé d'approcher la Commission de la construction du Québec. Elle m'a répondu comme quoi euh, la CCQ lui ont dit il demande un, un, un montant forfaitaire. Mais ça, ça ne la regarde pas. Moi, j'ai ai dit à Isabelle Charest j'ai dit, demandez-leur qu'ils m'envoient seulement même un chèque de 10$ en reconnaissance de leur dette, comme quoi ils me doivent à moi, Jacques-Joseph, pas à moi, mais à Jacques-Normandin, parce que je ne l'aurais jamais demandé pour Jacques-Joseph et Antoine Normandin, parce que lui, il est inanimé. Mais là, s'ils font son de puisque j'ai gagné à la cour, ils savent, et puisque c'est écrit à l'article 1 du Code civil que l'être humain, jacques joseph et antoine Normandin, est le représentant autorisé ou possède la personnalité juridique Jacques-Normandin 231-249-525. Et c'est marqué « Il a pleine jouissance des droits civils <rire> ». Et quand on dit « il », c'est tous les noms qu'il y a là. C'est jacques joseph et antoine et Jacques-Normandin. « Il » Toutes ensemble, ça fait une personne. Et en français, à l'article 1 du Code civil, c'est « il a plein de des droits civils ». Alors c'est complètement faux. Georges-Joseph-Antoine Normandin n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire parce qu'il a pas de numéro d'assurance sociale. Georges-Joseph-Antoine Normandin n'a pas le droit d'avoir une carte d'assurance maladie parce qu'il a pas un numéro d'assurance sociale. vous joseph antoine Normandin n'a pas le droit d'avoir de jouir euh, des privilèges de la loi et d'être assujetti à l'obligation de débiteur de payer des impôts et des taxes parce qu'il n'a pas d'adresse civique. La seule pièce d'identité qui identifie le prénom usuel, Jacques, avec son nom de famille, Normandin, et Jacques avec le numéro de science sociale 231-249-525, Normandin, sa seule pièce d'identité, c'est son adresse civique en vertu de la loi du domicile. C'est son adresse civique en vertu de la loi du domicile. Avez-vous compris ça? C'est pas l'ODN parce qu'il n'y a pas d'ODN. Quand qu ils vous envoient un rapport d'ADN, c'est l'adresse civique qui, qui est euh, visée. Donc, ils vont mettre Jacques Normandin, l'adresse civique, ils vont dire votre ADN, c'est tel numéro, tel numéro. Mais jamais ils vont dire que l'ADN appartient au baptisé Jacques-Joseph-Antoine-Pierre avec des traits d'union. Jamais! parce que nous sommes rien dans le système. C'est le même ici au Canada, ça commence au Québec, parce que le Québec, ici, c'est une vidange. Excusez-moi ce, ce que je vous dis là, là pour les Québécois, Québécois, là, qui sont séparatistes, puis... c'est une vidange ici, par rapport à l'administration de la justice. Pas par rapport à la population. Parce que le peuple, je le respecte, je le protège, j'essaie de le protéger, mais en le protégeant, je me nuis à moi. Là, ce qu'il faudrait que je fasse, si je veux récupérer le 31 177 c'est de renoncer à tout ce que j'ai gagné sur la question de la reconnaissance. Parce qu'oubliez pas qu'il y a des juges qui m'ont donné raison. Le juge Pierre Fontaine m'a donné raison à la Cour municipale de Montréal. Il a, il a fait la reconnaissance que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, c'était pas jean normandin puis que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'avait pas le droit de prêter serment. Donc, il y a eu acquittement carrément. Ensuite de ça, mais j'ai passé devant le juge Godbout, François Godbout, dans le dossier 22-028-373-041. Et le juge Godbout, dans son jugement, c'est un jugement sur l'identité. Se Seulement sur l'identité. Et là, il a dit que jean joseph Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé de Jacques Normandin qui a un numéro d'assurance sociale. Jacques 231-249-525 Normandin. Donc, automatiquement, en gagnant contre la Commission de la construction du Québec devant le très honorable juge Gilles Pigeon, ben, automatiquement, j'étais défiscalisé la loi, de la, la, la loi R20 dans l'industrie de la construction ne s'applique plus. Les syndicats sont fourrés. Ça ne touche pas rien que la CCQ. Ça, ça touche toutes les associations patronales dans l'industrie de la construction, toutes les associations d'ingénieurs, toute la corruption qu'il y a eu à l'enquête Charbonneau et tout ça, tout, tout, tout, tout vient de sauter. C'est pas compliqué. Je voulais tenir ça quand même d'une certaine confidentialité. Je veux qu'ils me payent le 31 177 qu'ils me doivent. Mais ils veulent pas. Et je sais que j'aurai pas un sou là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui je le rends public. Je sais qu'ils me payeront pas. Isabelle Charlebois, ici ma députée dambron missisquoi pour la CAQ, ne peut pas rien faire. Elle me l'a dit, elle peut pas rien faire. Pas compliqué. J'ai dit à Isabelle, j'ai dit « Fais juste leur demander qu'ils me fassent un chèque de 10$. » Pour une reconnaissance de dette, <rire> comme quoi la Commission de la construction du Québec doit me payer au moins ma prestation de retraite. Parce qu'oubliez pas que, étant donné que Jean-Joseph Antoine-Pierre est baptisé, mais en vertu de l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux de 1972, Chapitre L-0.2. Ils disent bien qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Juridiquement, même si on vient au monde, qu'on est vivant, qu'on pleure, qu'on a une petite tape sur les fesses, qu'on nous a mis en tout un incubateur et tout ça, qu'aujourd'hui, je commence mes 70 ans, on est des meubles vifs dans la chair de notre mère. On n'est rien même parce qu'ils disent qu'on est défunt. Un enfant fétal, c'est un défunt, mais ils ne disent pas un enfant embryonnaire, par exemple. Ça, c'est pas un défunt. Pourtant, l'avortement se fait généralement euh, sur la période d'embryon de, de, de l'enfant, et non sur euh, le fœtus comme tel. Mais imaginez-vous que, euh, paraît-il, euh, c'est pour ça que Trump est devenu euh, pro-vie, parce qu'il y a même un état aux États-Unis qui permet aux femmes, même après accouchement, de faire tuer leur enfant parce qu'ils n'en veulent pas. On est rendu là. Pensez-vous que le COVID-19, ça a tombé de même, là, on mérite peut-être ce qu'on vit actuellement. Il va falloir un jour qu'on qu revienne à Dieu. Qu'on se mette à prier. C'est pas compliqué. Il faut prier. Il faut demander au bon Dieu. Il faut demander au bon Dieu pardon pour nos fautes. Et il faut prier pour les autres. Si on veut que les grâces du bon Dieu retombent sur tout le monde, y inclut nous nous-mêmes. Mais il faut prier moi, je prie. Moi, là, écoutez, pensez-vous que, dans le fond, Michel Pessinot, ce gars-là, il a été monté par le barreau du Québec. Il n'a pas le choix de faire ça, il va se faire radier du barreau. Radier carrément. Il va se faire radier du barreau s'il décide d'être comme une nature humaine. Il est obligé d'être un objet, d'être tout simplement un meuble vif qui se déplace comme la bête. Comme la bête. Comme la bête. Hein? La bête. C'est ça, la bête. Hein? C'est le gars avec ses deux cornes. Comme la bête. Non. Écoutez, aujourd'hui, l'heure est grave. Moi, je réclame mon argent. Je ne sais pas là où jusqu'où on va se rendre là-dessus. Est-ce que les comptes de banque vont être bloqués comme euh, quand il y a eu euh, la fameuse crise euh, euh, monétaire en Argentine et en Tunisie, où ils ont fermé de toutes les banques. Toutes les banques ont été fermées, ça finit là. Et puis, euh, je me souviens, parce que ça fait plus de 25 ans que je fais ça, le travail que je fais là, Puis on avait des vidéos dans, dans lesquelles on voyait, en Argentine, à la Banque de Nouvelle-Écosse, il y avait mis des placards en acier vis-à-vis des -vis portes, puis les gens étaient là avec des masques pour essayer d'enlever ces portes en acier-là pour aller chercher leur argent. On s'en va-tu vers ça? Écoutez, moi, ma nature humaine, est-ce qu'elle est plus importante que ma personnalité juridique? On a deux choix dans la vie. Soit d'accepter qu'on est une nature humaine, ou de renoncer à notre âme, à notre nature humaine, pour rester seulement une personnalité juridique, avoir un compte de banque, avoir du confort et bien vivre. Alors que le gouvernement, lui, s'est servi des deux. Et la nature humaine, c'est drôle, quand je fais ça de même, là, c'est un V. Hein? Il n'y a pas de tête là, ici, là. c'est un V. C'est pas comme ça. Là. Je fais ça comme ça, là. C'est un « V ». Donc, y a, on est tout simplement par le système euh, de deux dimensions. La dimension juridique, qui n'a aucune vie. La dimension juridique, tout ce qui est juridique est inanimé. Tout, tout, tout, sans exception. Mais la vie qui est en arrière de ça n'est pas titulaire de droit, n'est pas jouissance de la joie, de, de, du droit quelconque ou de la loi. La loi ne s'applique pas à une nature humaine. C'est pour ça que euh, la Commission de la construction du Québec, ils ne me payeront pas mon 31 177 puis je vais continuer jusqu'à ma mort à essayer d'avoir mon argent. Jusqu'à ma mort. Parce que je suis une nature humaine, et je leur fais la preuve par vous aujourd'hui, qu'on nous prend tout simplement pour des meubles. Tout simplement des meubles. Ceux qui, pour ne pas perdre, puis pourtant je reçois mon fonds de pension, n'oubliez pas ça, là, ça serait le compte que Retraite Québec m'enlève mon fonds de pension et que euh, le fédéral m'enlève mes prestations de sécurité de vieillesse. Pourtant, j'ai payé pour ma, personnali ma personnalité, j'ai dit genre Normandin, des taxes et des impôts toute ma vie. J'ai été mis en prison parce que pendant 10 ans de temps, j'ai fait 6 000 piastres par année. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Martin Gaumont, OK? ça c'est des bandits, ça les huissiers, c'est des déchets. C'est pas compliqué, c'est des ordures. C'est des vidanges. Parce qu'ils savent, eux autres, c'est écrit dans la loi, qu'ils s'adressent à des personnes raisonnables, puis une personne raisonnable n'a pas de droit. Elle n'est pas titulaire de droit. Mais elle sert de modèle à la personnalité juridique qui est poursuivie. La personnalité juridique qui va perdre son compte de banque. La personnalité juridique qui va perdre sa maison. La personnalité juridique qui va ne peut pas aller voter. Parce que c'est vous, la nature humaine, qui êtes le verbe en chair et en homme qui... qui marche jusqu'à la boîte de scrutin pour aller voter à la place d'une personne qui n'existe pas. Pour ça que moi, écoutez, je me suis présenté dans Messicois sous le nom de Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Ça a marché, mais ensuite de ça, j'ai eu une poursuite du directeur des élections. Euh, il y a eu un petit peu de bafouillage là-dedans, mais c'est tous des avocats là-dedans. Puis au moins, j'ai encore les preuves aujourd'hui comme quoi c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin qui s'était présenté dans Messicois ici, comme Pierre Paradis. Mais qu'on c'est pas que Jean-Joseph et Antoine Normandin ont plus de vie. Mais il y avait, par rapport aux traits d'union qu'on met dans Jean-Joseph et Antoine Normandin, on venait de lui donner la vie, c'est les traits d'union. Les traits d'union qui donnent la vie, les traits d'union, hein, ça, ça veut tout dire, union. Donc ça unit Jean-Joseph, Pierre, Antoine, ou Antoine-Pierre, ensemble pour ne faire qu'un nom, et non quatre prénoms. Sur votre certificat de naissance, en haut, Jean-Joseph, euh, Pierre-Antoine, c'est quatre prénoms. Puis Ils en ont pris seulement un, c'est Jean, pour y mettre un numéro d'assurance sociale. Puis la banque, ça c'est tout pour le système bancaire. Tout ce que je vous dis là, c'est pour le système bancaire. Jamais la banque va vous donner un numéro de, euh, un, un compte bancaire euh, si vous n'avez pas euh, de numéro de d'assurance sociale. Puis le numéro de sociale, l'acheteur star peut il qu'ils ne donneront plus jamais de carte, là. Euh, ils mettent ça, ça, parce que ça appartient au gouvernement. Le maire de science sociale appartient au gouvernement. Ils, ont pris, ils vous ont pris comme nature humaine le modèle de leur personnalité juridique, mais ils ne vous le disent pas. Ils n'ont pas le droit de dire. Ça se trouve à être la loi A-2.1, règlement R4, de l'an 2003, qui dit qu'il est interdit à un avocat, ou à un juge ou à un notaire de discuter avec quelqu'un d'une existence quelconque de n'importe quelle existence on peut parler de l'existence de l'état national du Québec de l'an 2000, la loi 20.2 qui a fait du Québec un pays en l'an 2000 ils n'ont pas le de droit d'en parler ni les avocats, ni les juges, ni les notaires encore moins vos députés eux autres sont ignorants, ne connaissent pas ça ou euh, puis vos députés ici là, euh, ma députée elle est très bonne Isabelle Charest, je ne peux pas euh, dire que cette femme là n'a pas de compétences ou quoi que ce soit, c'est pas vrai mais elle est complètement matérielle je crois qu'elle était dans le sport et tout ça la question du droit, ça la dépasse, là. Puis, euh, si elle elle est conseillée par des avocats, bien, elle est conseillée par le mensonge, par la tromperie, par la perfidie. Et euh, une avocate, je vais, je vais te dire franchement, non, j'aimerais pas être dans sa peau. Parce que l'avocate a des enfants, puis elle a pas le droit de traiter son, son enfant comme une nature humaine. Parce qu'elle sait que si elle traite son enfant comme une nature humaine, automatiquement, hein, l'enfant n'aura absolument rien, n'aura aucun privilège. Elle le sait. Elle le sait. Donc, elle traite son petit bébé, sa petite fille, son petit garçon, comme des choses, comme des objets. Ils ne monteront jamais de rien. Mais, si elle les amène à, à l'église, c'est là que le contact spirituel se fait parce que le bon Dieu, lui, là, il n'abandonne pas l'enfant. La femme peut faire n'importe quoi, mais aussitôt que l'enfant est baptisé, le bon Dieu, il s'en occupe de l'enfant. Il s'occupe de l'enfant. Ça lui appartient, l'enfant. Ça n'appartient pas à la maman. Ça appartient au bon Dieu. Donc, quand tu baptises l'enfant, euh, on a vu là, euh, Geneviève euh, Guilbeau euh, qui a baptisé son enfant. C'est parfait, ça. Parce que vous savez que le n'est pas nécessairement obligé d'être administré euh, directement à l'Église ou par un prêtre. C'est le seul sacrement, qui peut se, se transmettre seulement par euh, l'activité l'action de ses parents. Et euh, je vois quand même euh, euh, François Legault, notre premier ministre ici, qui était avec elle. Et puis, euh, il regardait l'enfant et tout ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Mais ces gens-là, ça, c'est la limite qu'ils peuvent aller dans la spiritualité de la vie de ce petit bébé-là qui vient de naître, l'enfant à Geneviève-Gilbert. C'est la limite. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Là. Vous savez, nous, là, les églises ne sont pas pleines. Là. On pourrait permettre aux églises de s'ouvrir. Donner aux gens. Les gens ils le savent. Ils ne veulent pas être contaminés. Ils vont tous s'assire loin. Ici, il y a de la place là, dans l'église à là pour peut-être 250-300 personnes. S'il y en a 30 qui vont en mettre messe le dimanche, c'est le maximum. Même si on prenait chacun un bain, on va le faire. Il peut mettre une pancarte devant. Venez à messe. Regardez, la Pâque s'en vient. là. Pâque s'en vient. On veut célébrer la Pâque. C'est euh, là que se crée toute la foi catholique. Euh, euh, dans, je me souviens quand même... Euh, euh, des commandements de l'Église, euh, les fêtes sanctifiées qui te sont de commandement, les dimanches, je me sentendrai, les fêtes de paiement, tu est péché, confessera le moins une fois l'an. Ton Créateur, tu recevras au moins à Pâques l'humblement, quatre temps vigile, jeûnerai le carême entièrement, vendre du chair, ne mangerai ni autre chose, défendu mêmement. Droits et dîme, tu paieras à l'Église fidèlement. Ça, c'est les sept commandements de l'Église. Mais Pâques est important. Hein? On recevra à Pâques au moins à, au moins à Pâques l'humblement, là, hein? On, on pourra aller se confesser, aller communier au moins une fois dans notre vie, là, dans l'année, pas dans notre vie, mais dans l'année, à Pâques. L'Église ne demande pas beaucoup, seulement à Est-ce que on, la porte, est-ce que l'Église va être ouverte? C'est certain qu'il y a des gens qui vont sans doute y retourner, parce qu'il y en a qui prient le bon Dieu actuellement pour pas que le COVID-19 s'acharne euh, euh, sur toutes les familles, les enfants et tout ça. Mais euh, moi, j'ai quand même fait publier le fameux document sur le COVID-19, et euh, ce fameux document-là, qui m'a été euh, euh, fourni par quelqu'un de la France, il y a 320 pages, il y en a qui disent que c'est pas vrai, tata. Ta, ta, ta, ta. Mais dites-vous bien une chose, c'est quelqu'un qui dit que c'est pas vrai, c'est parce que lui sait où est, d'où vient le COVID-19. Sinon, il peut pas arriver et dire, jugez lui-même que ça c'est pas vrai, si c'est pas lui-même où est la source. Donc, quelqu'un qui dit ça, c'est parce qu'il est jeu avec les médias d'information, encore pour nous mentir, encore pour nous tromper. C'est des perfides personnages. Pis le mot perfide, là, allez dans le dictionnaire puis essayez de savoir qu'est-ce que ça veut dire correctement. Parait-il, comme me disait justement un ami Alfred euh, Chevrier, un homme d'un certain âge qui m'avait ouvert la Bible, puis il dit euh, Vous savez, Monsieur Jacques-Antoine, que euh, le mot perfide, c'est le mot qui se répète le plus souvent dans les Saintes Écritures. Je l'ai trouvé extraordinaire quand il m'a dit ça. Parce que moi, je fais du droit depuis tellement longtemps. Puis quand on vient à faire la même, ça, je m'en souviens tout le temps, par exemple. Parce qu'on sait comment le monde est méchant. Euh, Puis c'est pas le monde qui est méchant dans le sens où ils veulent être méchants. Les gens vont poser des actes, des fois, irraisonnés, vous comprenez? Ils, ils sont pas. c'est parce qu'ils ne s'attendent pas, ils, ils ne peuvent pas présumer des conséquences de leur geste. Comme Isabelle Charret, quand elle m'a dit, "Je dit écoute, Isabelle, je t'en prie, juste avoir un chèque de 10$ de la commission de la construction du Québec. Juste dollars Je m'arrangerai avec le reste après. Parce que tu sais que quand il m'envoie de l'argent, ça c'est dé, déductible d'impôt. Il le donne à Jacques Normandin. OK? Mais vous savez que Jacques Normandin, si le gouvernement a fait comme à la caisse populaire des jardins ici, hein, le transit 90027, succursale 815, le compte bancaire 038-132, qui est le compte bancaire de Jacques Normandin, ils ont vidé le sol sans m'avertir, moi, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Ils ont pris le sol ils l'ont donné à l'agent venu du Canada, alors qu'il n'y a pas de loi. C'est écrit dans la loi I3, loi comprend une loi, autre que une loi du Parlement du Québec. Ils ne me l'ont pas demandé. J'ai demandé le formulaire RC251 ou T118, dans lequel on voit le nom des provinces avec leurs lois, les lois sur la sécurité, de la vieillesse ben, tout, tout, tout ce qui concerne ça. Mais ici, au Québec, il n'y a absolument rien. Le Québec ne paraît pas là-dessus. Mais on reçoit la sécurité et la vieillesse du fédéral. Mais tu sais, on ne peut pas avoir de loi, parce qu'il n'y en a pas. Loi comprend une loi, autre que une loi du Parlement du Québec. Donc, c'est pour ça que c'est le fédéral qui nous permet d'avoir nos prestations de retraite ici, notre sécurité de la vieillesse, parce qu'il n'y a aucune loi au Québec, mais toute l'anarchie, la, la, la, la, la, la, toute l'anarchie judiciaire à l'intérieur du barreau du pays du Québec de l'an 2000, elle, elle corrompt, elle corrompt la, la, la, la, la mentalité, elle corrompt tout simplement euh, notre humanité pour nous maintenir dans le, le type juridique qui n'est pas naturel, qui n'est pas animé. Mais comme moi, ils m'ont dit, regarde Normandin, tu vas renoncer. Puis ils disent bien, regarde Normandin, puis Normandin, c'est rien. Hein? C Quand on dit M. Normandin, ou m. aussitôt qu'on dit M. ou Mme Patronyme quelconque, là, automatiquement, il sait bien. L'avocat il sait qu'il s'adresse à personne, mais c'est une coutume. On est habitué. Quand quelqu'un vous appelle tout de suite, là, au téléphone, n'importe quoi, que c'est le gouvernement ou peu importe, bonjour M. Normandin, bon, bonjour Mme Desrosiers, euh, bonjour Mme Ledoux, euh, bonjour euh, M. Sans Chagrin, ou euh, euh, peu importe, M. Dubé, Mme, euh, on, on sait ce que c'est. Il n'y a pas de vie là-dedans. Les noms de famille, ça ne vit pas. C'est des associations de personnes, c'est des corporations, comme disait si bien euh, Guylain Langto, c'est des corporations. Donc on faut chercher midi à 14h, c'est des personnes morales. On appelle ça une personne morale qui regroupe plusieurs, plusieurs individus, plusieurs particuliers, comme on dit. Parce que dans l'impôt, dans la loi de l'impôt, euh, on parle tout le temps de particulier. Un individu, c'est un particulier, c'est tout. Un particulier, qu'est-ce qui est particulier? Hein? C'est rien. C'est rien et c'est tout en même temps. C'est un rien et un tout en même temps. Donc, moi, actuellement, je cours après mon 31 177 de la Commission de la construction du Québec. Et si j'accepte de renoncer à ma nature humaine, à ce que j'ai gagné pour tout le Québec, pour tout le Canada, pour tous les États-Unis, pour toute la France et pour toute l'Europe, si je renonce à ça aujourd'hui pour aller chercher mon petit 31 177 je viens tout simplement de commettre un crime contre l'humanité. Je viens de commettre un crime contre l'histoire de la nature humaine dans le monde. Parce que ce que j'ai gagné n'a pas été gagné à nulle part. Là, il y a des problèmes en Italie. Il y a beaucoup de, de gens qui meurent présentement là-bas. Pourquoi l'Italie est, est, est visée beaucoup plus que n'importe quel autre euh, pays? Parce que le Vatican est à côté. Tout le monde en veut au pape. Alors qu'on sait bien que le Vatican est contrôlé par la franc-maçonnerie, par des sociétés secrètes. <coughs> Mais à l'époque, on en est le pape. À l'époque, on en est des prêtres, même s'il y a eu des pédophiles là-dedans et tout ça. <coughs> hein? Les médias d'information se sont gavés. Se sont gavés euh, de, de, de sensationnalisme et d'argent, plein d'argent, et de démentaliser, dénaturer notre nature humaine sur toutes les questions de pédophilie, des prêtres, des soeurs, des communautés religieuses ou tout ce que tu veux. Les orphelins du Plessis. Mettez-en, mettez-en, mettez-en. OK? Là, actuellement, il là, y a des morts ici. L'Italie, par exemple, ça, c'est pas un exemple à suivre. Mais on sait qu'ici, au Canada, là, actuellement, tous ceux qui mourraient plusieurs années, chaque année, de la grippe, l'hiver, il y en avait peut-être, au Canada, sur 36 millions, il y en avait peut-être 14 000, il y en avait peut-être 5 000, peut-être 8 000, mais ça s'est jamais dit. Mais là, on arrive avec le COVID-19, puis on commence à révéler combien il y en a qui meurent. Aussitôt qu'il y en a un qui meurt, il met des journaux. C'est rendu que le COVID-19, c'est pas comme quelqu'un qui s'en va en voiture. Whoop, il y a eu un accident de voiture. Ah, lui, il est mort il est sur telle rue. Il a eu un embardé, puis il est mort. Euh, c'est un train qui a frappé un tel. Alors que jamais, jamais, ils disent, bon, mais ben, euh, ce mois-ci, euh, il y a eu euh, 375 décès au Canada pour la grippe. Ça, ils ne disent pas. On arrive à la dernière minute, les médias d'information sont vraiment acharnés. Ils sont ils sont planifiés. Ils ont cette planification d'arriver de, de, de, et d'étendre vraiment des, des, des vérités. Je ne dis pas que c'est des faussetés loin de là, mais c'est peut-être quelque chose qui existait depuis toujours, puis on ne sait même pas. Mais là, par exemple, je sais que par rapport à, à l'Italie, et quand on dit que le COVID-19 a été fabriqué par les Français, les Allemands et les Chinois, et que le vaccin existe, puis c'est l'Institut Pasteur qui a fait le vaccin pour corriger ça, moi j'y crois. J'ai un document de 320 pages. C'est certain que je ne l'ai pas tout lu. Mais j'ai écouté à peu près ce que le monsieur de la France euh, m'a expédié en me donnant ce fameux document-là. Et euh, c'est certain que je le partage. Et euh, les gens, par exemple, qui disent non, c'est faux, c'est parce que les autres le savent, ils sont obligés de vous dire exactement d'où vient le COVID-19. Parce qu'en disant à quelqu'un, ça, c'est pas vrai, c'est parce que les autres ont la vérité qu'ils vous le disent tout de suite. Ce n'est pas la vérité des gens. C'est de la manipulation de notre imbécilité d'ignorance parce qu'on n'est on, on pas là pour se faire bourrer, mais on ne sait pas. Tout le monde m'a dit « Ah, bien, tu c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Non, non, non, non, il ne faut pas, c'est pas de même qu'il faut agir. Donc, moi, dites-vous bien une chose, je ne renoncerai jamais à ma nature humaine que j'ai gagnée devant les juges Pierre Fontaine, François Godbout et Feu-Rénal Fréchette, puis le, le palais de justice de Sherbrooke porte son nom, et euh, Feu-Rénal Fréchette a fait gagner mon frère, puis euh, c'est euh, pas Marcel Bellavance qui a fait, qui a tout défait ça, en renversant lui-même en Cour supérieure la décision du juge Rénal Fréchette. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est comme euh, Sylvie Gérard, de la Cour municipale de Montréal, qui a renversé la décision du juge Pierre Fontaine, qui m'avait donné raison. Alors qu'elle est obligée d'aller devant la Cour d'appel du Québec. Mais la Cour d'appel du Québec, c'est quoi? Le lieutenant-gouverneur depuis que les Thibault a été emprisonné, puis qu'elle a perdu tous ses biens. Bien, euh, euh, Jean-Michel Doyon, qui est un ancien bâtonnier du barreau du Québec, qui est un ancien avocat, hein, mais c'est lui qui est lieutenant-gouverneur actuellement, puis il y a cinq juges qui pilotent son, son titre et son, sa son, son bureau de lieutenant-gouverneur, cinq juges de la cour d'appel du Québec, dont le juge Guy Fontaine, j'ai un document ici, Guy Fontaine, quand il était juge à Saint-Jérôme, où euh, Annie Charon a fait faire une, les notes sténographiques par une sténographe officielle en disant qu'elle était devant la Cour supérieure, alors que c'est un 73. Puis un 73, c'est la gendarmerie royale du Canada, et ça se passe devant la Cour du Québec, et non devant la Cour supérieure du Québec. Parce que moi, j'ai fait faire les notes sténographiques ensuite dans le dossier de Louis Courtemange, et c'est la Cour du Québec, c'est un 73, moi j'ai pas menti. Ensuite de ça, lui, quand il a gagné ça... Guy Fontaine, bien, il a été euh, nommé juge en chef de la Cour du Québec. Maintenant, il est rendu au bureau du lieutenant-gouverneur. Il fait partie des cinq juges qui s'occupent, justement, du lieutenant-gouverneur. Alors que les cibois n'avaient pas le droit de ça. Puis les Cibos, de ça, il n'y a pas de souverain ici au Québec depuis 1985. Puis, vous savez qu'un 05, dans un dossier judiciaire... Euh, comme euh, mon dossier judiciaire, euh, c'était euh, 505-033-131, attendez-tu, je vais vous sortir, <coughs> euh, 031-133-976, donc 197. Le 05 en question, c'est une question constitutionnelle, et ça, ça, ça, ça, ça désigne immédiatement le souverain. Alors que quand on a eu la poursuite judiciaire euh, du baron de Montréal et du baron du Québec contre l'Assemblée nationale et contre Jacques Chagnon, ça s'est terminé l'année passée, c'est un 17, c'est pas un 05, c'est pas le souverain, c'est fini le souverain. Il savait. Puis, j'ai pas encore le nom du souverain. Je, je l'ai pas le nom. Alors qu'ici, c'était écrit « Elisabeth II ». Ça, c'est mon sommaire d'allégeance à la reine le 23 août 2013. Ils n'ont pas le droit. Il n'avaient avait pas le droit de me faire prêter serment. Jamais tu ne prêtes allégeance à une chose, à un objet. Tu ne prêtes pas allégeance à un pays. Tu te prêtes allégeance à une nature humaine. À... Ici, c'est à la reine parce qu'elle est chrétienne. Elle est anglicane, chrétienne. C'est elle qui est en charge de toute la sécurité nationale, et, euh, de la défense nationale et de la sécurité publique aussi, des tribunaux judiciaires. Tout appartient à, à la reine, c'est elle qui était au pouvoir exécutif. Exécutif, c'est ça. C'est d'exécuter les lois, autant pénales que civiles, et pénales, pénal veux dire criminel. Commencez pas à me dire que c'est différent, là. N'est pas me niaiser avec ça, Il y en a une maudite gang qui ont cette facilité-là. Justement, je parlais avec. Euh, euh, c'était une personne dans, dans euh, le bureau, justement. Euh, qui que c'était, ça? C'était ici au, au gouvernement du Québec. C'est à l'Assemblée nationale. Et euh, la fameuse personne en question m'a obstiné, m'a obstiné. En tout cas, elle, elle n'était pas d'accord avec moi. J'avais beau lui dire la loi P1, article 2, euh, « Dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas de dissolution de la couronne. » Elle a dit « Non, non, non, non, non, non. » Puis j'y disais, là. Puis après ça, j'ai dit « Regarde l'article 2. » de euh, la loi sur la sermentation, dit qu'aussitôt qu'il y a eu dissolu euh, euh, dissolution de la couronne en 1985, immédiatement, le, le premier ministre, Brian Mulroney, devait donner, pas nommer, donner le nom du nouveau souverain. Mais on sait, vous et moi, parce que c'est moi qui vous le dis actuellement, que maintenant, le souverain, c'est le gouvernement, puis le gouvernement, ils disent que c'est le peuple. Comment ça actuellement que le peuple ici va être souverain, tout le monde va être souverain, chacun est souverain alors qu'il y a tellement de culture, il y a tellement de différences de race et tout ce que vous voulez, de langue, appelez ça comme tu veux. Puis si on se bat encore entre la langue française et la langue anglaise... Alors, moi, si j'étais bilingue, ça fait longtemps que tout le Canada le, au complet serait au courant de ce que je fais. Il y en a une maudite gang qui aurait réagi. Mais nous autres, on est tellement peu nombreux en français. Puis il faut rester en français. Si on reste en français, automatiquement, il n'y a plus rien qui bouge. C'est stagnant. C'est de l'eau stagnante. C'est un Québec stagnant qui est un pays... Tu n'a jamais été capable de vouloir se l'avouer. Tant le Parti québécois là, qui se bat la gueule de procédé de faire du Québec un pays, l'Anglidantelle et tout ça, tous ceux qui se présente présentement là, euh, au Parti québécois ou quoi que ce soit, depuis l'an 2000, la loi E20.2, la constitution du Québec a fait du Québec l'État national. l'État veut dire pays. Sauf que vous n'êtes pas capable de la faire respecter. Puis C'est des avocats qui continuent à, à, à se battre la gueule au Parti québécois, pour faire du Québec qui est un pays, un autre pays. Le Québec, c'est un pays depuis l'an 2000, puis on veut faire du Québec, du pays du Québec, un pays du Québec. C'est ça notre intelligence ici. Parce qu'on n'est pas hâte de parler tout français et anglais ensemble, on n'est pas tout bilingue. Moi, c'est tellement malheureux si j'étais bilingue. Juste ça. Mais c'est par la grâce de Dieu que c'est comme ça. Parce que j'ai des connaissances en droit. Donc ça, ça rabri puis c'est peut-être pour ça aussi, c'est comme ça qu'il fallait que ce soit. Dans les desseins de Dieu, il fallait que ce soit comme ça. Fait que je ne non, renoncerai jamais au jugement, les jugements de la Cour municipale de Montréal, de la Cour du Québec, de la Cour supérieure, qui forcent les avocats, les juges et les notaires à observer l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, que Benoît Pelletier, l'ancien député ici, le Parti libéral a déclaré quasi-constitutionnel en 2007. Et la Charte euh, des droits et libertés de la personne du Québec, bien, on dit que c'est de la personnalité juridique qui est inanimée. Souvenez-vous de ça. C'est pour ça qu'ils l'appliquent pas comme ils veulent. Puis comme euh, c'est supposé d'aller pour nous. Parce que ça s'adresse à des choses. Pas à une nature humaine, pas à quelqu'un d'animé, quelqu'un de vivant. À des choses. Et c'est quasi-constitutionnel. C'est quasi-constitutionnel à cause du Parlement du Québec de 1968, qui a été créé en 1968, à cause de l'Assemblée nationale du Québec de 1968, qui a été créée en 1968, mais dont la loi a été adoptée seulement en 1982, 14 ans plus tard. Donc le Québec est carrément sorti du Canada. C'est pour ça qu'en 1980 et en 1982, le Québec n'a jamais pu rien faire pour signer euh, quoi que ce soit qui rentre dans l'avantage euh, tout simplement du Canada ou du Québec lui-même, ça devient tout simplement de la collusion, de la conspiration, des complots. Ils complotent ensemble. Mais nous, on est quoi là-dedans? On devient des victimes. Moi, j'en suis une victime, j'en fais la preuve aujourd'hui. Parce que je suis une nature humaine baptisée, j'ai plus droit à rien. Et quand j'ai gagné en 2004 devant l'honorable juge François Godbout, la Société de chances automobiles du Québec m'a enlevé permis de conduire, plus le droit d'avoir de véhicule, j'avais des lifts, j'étais entrepreneur en maçonnerie, il y avait du monde qui travaillait pour moi, maçonnerie West Bric et pierre Brick et Loubique, et Pierre-Gienne, matériaux Normandais, mettez-en, mettez-en. Tout perdu au complet de la tout, tout, tout, et m'ont enlevé même la carte de chance maladie. Mais j'ai la, la copie du chèque de remboursement de la SAC, comme quoi j'ai gagné. Puis Michel Pessinot, lui, il, il, il profite de ça, là. Ils vont se le mettre dans leur poche. Ils vont voler. Ben, ils vont voler. Comment tu veux voler une chaise? Ils savent que Jacques normalité, c'est une chaise, ça n'a pas de vie. Donc, pour eux autres, c'est pas un vol. Puis, ils savent que la nature humaine n'est pas titulaire de droit et n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur. Donc, elle n'est pas assujettie à l'obligation d'avoir un compte bancaire et de payer des impôts ou... C'est pour ça qu'il faut que la, les pièces, la monnaie en billets de banque et la monnaie en looney, restent là pour qu'on puisse la mettre chez nous dans la maison, sans être obligé de faire vivre les banques. Mais on s'en va tranquillement en se débarrassant de ça, Puis il ne faut pas faire ça. Parce que les casinos ne fonctionneront plus, et pourtant, les casinos, il y en a qui faisaient de l'argent là-dessus. Vous savez, ici, le Canada, c'est l'abolition de l'impôt sur le revenu. C'est ma profession, c'est ma mission. Ça, il faut que je le réalise avant de mourir. L'abolition complète. Il y a assez de taxes ici, de toutes sortes de taxes, de TPS, TVQ, qui en charge la TPS, la TVQ, qui fassent ce qu'ils veulent, mais jamais une somme d'impôts doit être payée sur le revenu, sur le salaire du labeur de chaque individu, de chaque nature humaine. Parce que moi, maintenant, c'est vous, ce que je fais, je réclame à Jacques Normandin, qui est ma croix, qui est mon fardeau, je lui réclame tout l'argent qu'il do qu me doit. Parce que cet argent-là qu'il a fait, il a payé des impôts dessus à cause du gouvernement, à cause des lois qui s'adressent seulement à lui. Et moi, j'ai toujours été privé. J'ai toujours quémandé Jacques Normandin. J'ai toujours mendié Jacques Normandin, qui a un numéro de la sociale, parce que je suis une nature humaine. D'accord que pour aller au ciel, il faut être humble, il faut garder l'humilité. Tu sais, l'humilité, pas l'humilité, mais l'humilité. « Acte d'humilité, mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière. Réprimez les mouvements d'orgueil qui s'élèvent dans mon âme. Apprenez-moi à me mépriser moi-même, vous qui résistez aux superbes et qui donnez votre grâce aux humbles. » Il faut être humble, d'accord. Mais, il ne faut pas être imbécile. Parce que, vous savez une chose, c'est que mon comportement, à moi, éventuellement, euh, allume certaines personnes, hein, peut aider certaines personnes, certains humains naturels. On a le droit de dire le mot personne quand même. On a le droit de garder quand même hein, notre coutume linguistique, comme on dit, notre slang, ou appelle ça comme tu veux. Mais, c'est important quand même que ce que j'ai gagné, que je, que je jamais je n'y renoncerai pour quoi que ce soit en billet de banque. Jamais. Je vais mourir à la place. Parce que je l'ai gagné pour des millions de personnes en Amérique, pour des millions de personnes en Europe et pour des millions de personnes dans les pays industrialisés de notre planète. Que ce soit en Russie, peu importe où que c'est, je l'ai gagné. Puis il y a des bons juges qui m'ont donné raison. Le juge petit Petit, avant les filles. Le juge Jean-François -Jean Keble, ici à Montréal. Le juge François Godbout m'a donné raison. Le juge Pierre Fontaine m'a donné raison. Le juge feu Renal Frichet m'a donné raison. Seulement ces gens-là, c'est des bénis du bon Dieu. Parce que ce qu'ils m'ont donné, en reconnaissance d'une nature humaine, même s'ils ne pouvaient pas le dire directement, vous comprenez, ils l'ont donné. Puis par la grâce de Dieu, le bon Dieu m'a permis de, de savoir quoi faire avec ça. Parce que j'ai toujours travaillé, écoute, j'ai une huitième année, là. Je suis encore des fois dans tes graphes comme un enfant de 5 ans. Là. Okay? Oubliez ça, là. Oui, je vous dis bien humblement. Oh, là, là, tu okay? sais, non, non, on, on juge pas les gens euh, d'après l'habit qu'ils portent. Hein? L'habit ne fait pas le moine. C'est votre âme qui est importante. L'âme, elle est importante. Nous devons faire euh, prendre plus de soin de notre âme que de notre corps. Parce que notre âme est plus parfaite que notre corps